millionnaire, paresseux. <rire> bon, bon, millionnaire bon, paresseux. On utilise des techniques du millionnaire paresseux. Donc, bonjour à tout le monde. Euh, je m'appelle Adrien. Euh, je suis participant dans la, dans la formation de Florian. Je le considère aussi comme mon coach et mon mentor. Donc, euh, moi, aujourd'hui, j'ai 22 ans. J'ai rejoint Florian en, depuis l'année passée à 21 ans. Puis, euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pu... Euh, avancer de plus de 20 ans, 30, 40 ans même dans le temps, justement avec ce produit parce que là, aujourd'hui, je sais que si aujourd'hui, il y a de quoi qui m'arrive, je sais que les personnes que j'ai mises dans mon, dans mon produit d'assurance vont toucher minimum 1 million. Donc, euh, et je peux prêter justement dans, dans ce 1 million là pour vivre de ça et potentiellement investir dans d'autres projets. Donc, avec les stratégies que j'ai apprises aujourd'hui, dans l'espace de deux mois, j'ai fait deux acquisitions en plus du du, du produit d'assurance que je viens de vous parler, je peux dire que j'ai créé ma propre banque familiale. Euh, S'il y a de quoi, je sais que les personnes qui, que j'aurais choisi vont pouvoir aller utiliser ce, ce produit-là pour potentiellement donner un coup d'avance à mes enfants peut-être dans la vie. Parce que dites-vous bien que là aujourd'hui on parle d'aller conquérir Mars et tout, dans 10, 20, 30 ans, vos enfants ne vont plus rien créer qui n'existe pas encore. Et si vous ne donnez pas un petit coup de pouce dans la vie à vos enfants, ça va être très compliqué pour eux. Ils vont se retrouver à travailler jusqu'à 95 ans comme en Chine ou au Japon actuellement. Donc c'est dans cette logique-là que j'ai pris ce programme-là parce que d'enfant, je me suis dit, il ne faut pas que mes enfants arrivent dans le monde et puis qu'ils commencent à, à stresser. Je veux partir en laissant une empreinte et de laisser de l'aide à mes enfants. Donc moi, pour l'instant, je suis totalement satisfait des résultats que j'ai. Vraiment, là, en utilisant le crédit, Florian m'a donné des stratégies. Aujourd'hui, je suis prêt à je suis à plus de 80, 80 100 et quelques demi en termes de crédit que je peux utiliser n'importe quand et à n'importe quel moment. Là, il y a près de 20 à, 20 à 25 cas de, cas de crédit que je peux utiliser n'importe quand. J'utilise ça comme levier. On dit souvent les épargnants sont des perdants, mais moi je n'épargne plus. Je fais ma propre tontine et mes propres cotisations avec, avec le crédit que j'ai à ma disposition pour potentiellement investir. Donc, pour y avoir parler tout à l'heure de millionnaire par réseau, bien d'entrepreneurs de, par réseau, c'est justement ça. Utiliser les leviers ou utiliser des stratégies, quand tu sais, tu touches à quelque part, ça te donne tel résultat. Tu utilises moindrement d'efforts pour obtenir plus de résultats. Il vous a montré le produit, tu mets 25 000 à chaque année, ça te donne 1 million dans 20 ans et fais des leviers. Donc, vous devez apprendre à savoir comment gérer l'effet de devenir. Et, et aujourd'hui, moi, je suis totalement rassuré. Je ne cotise plus à derrière et compagnie, parce que je sais que ce produit-là est l'assurance pour tout minimum. Et je prévois prendre chaque deux ans le même produit. Donc, si je meurs à 80 ans, j'aurais peut-être pris 10. Je ne veux même pas imaginer les sommes avec lesquelles je vais pouvoir léguer ça à mes enfants. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Prenez rendez-vous, prenez votre session stratégique avec les meilleurs coachs, que ce soit Ramzi, Olivier, Tori, tout le monde. Je vous dis, vous n'allez pas être déçus. Donc, c'était un peu ça, mon, mon petit témoignage. Merci beaucoup. Florian, euh, je... tu me permets